Salut bande de sérivaurs et bienvenue dans ce nouveau format vidéo qui va s'attarder à expliquer les termes employés dans le monde des séries. J'ai demandé sur Twitter quels étaient les mots que vous souhaiteriez voir expliquer et ce qui revenait le plus était de savoir la différence entre reboot, revival et spin-off. Donc c'est parti Un reboot en série ou au cinéma, c'est la même chose qu'en informatique. Hello, Ichi. C'est un redémarrage, tout bêtement. Comment ça se traduit en série Eh bien c'est le fait de raconter de nouveau la même histoire en repartant au début. Et si je peux émettre un avis personnel, ça a rarement un intérêt dans les séries, surtout ces dernières années. Et si ces dernières années on a vu exploser le nombre de reboots qui sortent chaque année par manque d'imagination, par peur du risque ou autre chose, le concept est très ancien. S'il est difficile de retracer le premier vrai reboot de l'histoire de la télévision, on peut tout de même penser à Jackie Gleason. Le comédien était à la tête d'une série à sketch, du vaudeville, diffusée sur CBS à partir de 1949. On a parlé de reboots car la série a connu par la suite plusieurs noms, en gardant le même concept et plus ou moins les mêmes personnages. Certains épisodes ont même été vraiment refaits. Mais voilà, cela fait débat car ce n'est pas vraiment un reboot au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est un peu comme si aujourd'hui le SNL changeait de nom en continuant de faire ce qu'il fait aujourd'hui. On parlerait probablement pas de reboot. Le second choix, c'est Adventures of Superman. La première série a été diffusée de 1952 à 1958 et j'imagine que j'ai pas vraiment besoin de vous résumer la série. It's a bird. It's a plane. It's Superman. La série a été rebootée en 1966 sous le nom de The New Adventures of Superman et en version animée. It's a bird. It's a plane. It's Superman. Mais là aussi la question se pose de savoir si c'est vraiment un reboot puisque c'est une adaptation de comics et donc forcément chaque série reprenant le personnage est plus ou moins un reboot sans forcément avoir de lien avec une autre série télé. Le Revival, si on le traduit en bon français, c'est ressuscité. C'est donc une série qui a reçu le tampon annulation en plein dans la face et qui va ressortir d'autres tombes. Exemple dernièrement avec The X-Files, qui s'était terminé en 2001 au terme de sa neuvième saison et qui est revenu en 2016 pour deux saisons supplémentaires. Ou encore Twin Peaks, qui a eu droit à une troisième saison 27 ans après la diffusion de la précédente. On peut aussi citer Véronica Mars ou William Grace, qui ont connu le même sort ces dernières années. Alors pourquoi le revival Et eh bien souvent une série est annulée par une chaîne parce qu'elle ne fait pas assez d'audience, parce que la chaîne n'a plus de budget à lui allouer, ou simplement parce que les créateurs estiment être arrivés à une fin satisfaisante. À chaque fois, de bonnes raisons pour enterrer la série. Mais parfois, bien des années plus tard, les créateurs veulent apporter quelque chose de nouveau, ou apporter une conclusion qu'il ne leur a pas été possible de faire à l'époque. Mais on peut aussi voir apparaître sur les réseaux sociaux des messages de la part de fans demandant à une chaîne de changer d'avis suite à une annulation, ou de demander à quelqu'un d'autre au hasard netflix de reprendre le bébé parfois ça marche la chaîne change d'avis comme rex qui devait être annulé plusieurs fois mais dont tbs a laissé de nouvelles chances avant de lui couper la tête définitivement et parfois la chaîne ayant annulé la série peut effectivement lui chercher un nouveau foyer comme ça a été le cas avec brooklyn 99 qui est passé de fox à nbc ou encore community passé de nbc à yahoo mais la mode a surtout été de demander à netflix de reprendre des défunts puisqu'elle l'a déjà fait à plusieurs reprises comme avec Lucifer par exemple. Le spin-off c'est peut-être le concept le plus compliqué à définir des trois. On peut le qualifier de rejeton d'une série principale mais il peut prendre bien des formes différentes. En gros c'est un dérivé. Le spin-off sera alors une seconde série inspirée de la première qui reprendra soit des personnages des lieux, des situations ou une mythologie tirée de la série principale. Et des spin-offs dans l'histoire de la télévision, il y en a une tétrachier. Parce qu'au niveau marketing, c'est banco. Non seulement on n'a pas à créer un projet en partant de zéro, puisqu'une base existe déjà, et puis on peut compter sur les fans de la série principale pour lancer un certain engouement sur la seconde. Dans les spin-offs, on a les ratés. Comme par exemple Once Upon a Time in Wonderland, spin-off de Once Upon a Time, qui se centre sur le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal, le spin-off a vite été enterré dans la forêt de Tulgay. Mais il y en a aussi de très bons, comme Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad. Et d'ailleurs, si vous ne la regardez pas encore, je vous la conseille fortement. Et puis on a le niveau expert des spin-offs, avec l'univers étendu du producteur Dick Wolf, à de rencréer des univers comme avec toutes les séries Chicago, PD, Med, Fire, etc. Mais aussi les Law and Order et les petits derniers FBI, avec son rejeton FBI Most Wanted. Et puis les spin-offs, c'est aussi l'occasion d'expliquer un autre terme qu'on développera peut-être un peu plus tard, les backdoor pilots. Qui c'est ça et ben, Les backdoor pilots, c'est l'occasion de présenter le spin-off dans la série principale. C'est-à-dire que dans la série originale, on va avoir un épisode qui va faire le lien entre cette série et les personnages, lieux et intrigues du spin-off qui sortira prochainement ou pas du tout. Le backdoor pilot permet du coup, à moindre frais, de tâter l'opinion des téléspectateurs sur l'idée d'un éventuel spin-off. La CW a beaucoup fait ça par exemple avec son univers DC. La première série a été Arrow, et les autres séries de l'univers comme Flash, Supergirl ou Batwoman on passait une tête chez les copains pour se présenter au public. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous éclairer sur les différents termes en reboot, revival et spin-off. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à laisser en commentaire les mots ou expressions que vous voudriez que j'explique sur la chaîne. Je vous fais des bisous à distanciation sociale et je vous dis à bientôt. Ciao